Salut c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à une question, à une question que je pense que tu dois te poser en ce moment même puisque c'est vraiment la pleine période. Je te tourne cette vidéo, on est au mois de février. Et qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois Si tu réfléchis bien, qu'est-ce qui t'attend bah, tu me mettras d'ailleurs dans la partie commentaire, qu'est-ce qui t'attend Ce qui t'attend bah, et ce qui m'attend et ce qui nous attend tous, c'est les impôts Et oui, les fameuses impôts, c'est la question qui revient tout le temps. Et combien on paye d'impôts, etc. Puisqu'on le sait, en France, on est un pays où on est énormément fiscalisé par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et notamment par rapport à l'immobilier. Et justement, dans cette vidéo, eh bien, on va répondre à cette question eh bien, de comment dois-je faire ma déclaration pour mon statut LMNP donc je suis loueur meublé non professionnel, je fais du meublé, je fais du Airbnb ou je fais la location meublée, bref peu importe comment ça se passe, comment je déclare mes impôts, comment on s'y prend tout simplement pour mettre tout ça en place et sachant que la date limite euh, qui est donc fixée cette année c'est au 15 mai pour la partie meublée et pour tes impôts donc sur le revenu et eh bien ça va être courant mai peut-être même début juin ça va dépendre encore une fois bah, des zones tu sais bien ça fonctionne en fonction des départements donc voilà grosso modo euh, déjà pour cette partie-là mais bien entendu on va décortiquer ça de manière beaucoup plus approfondie dans cette vidéo mais comme tu le sais juste avant je vais te balancer le fameux le fameux générique Allez, avant de commencer, je vais t'inviter eh bien, à t'abonner à cette chaîne. Abonne-toi dès maintenant, tu découvres le bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras à chaque fois une notification dès lors que je vais publier une vidéo sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle, la conciergerie d'appartement. Bref, tout ce qui est lié aussi autour de l'entrepreneuriat parce que tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant dans différents domaines. J'en parle énormément dans cette chaîne YouTube et je te livre à chaque fois eh bien tous mes plans et je te livrerai chaque fois eh bien, mon expérience et ce que je suis en train de mettre en place dans le cadre de mes business, cette chaîne YouTube. Donc tu es au bon endroit, abonne-toi dès maintenant. Avant de commencer, je vais t'offrir une série de quatre vidéos. Si tu veux te lancer dans un business autour de l'immobilier sans aide des banques, sans crédit bancaire, eh bien tu vas récupérer tout de suite dans la partie commentaire. te découvrir ça tout en bas, tu cliques sur le petit lien et tu récupéreras une série de quatre vidéos qui vont te permettre de de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, ça s'appelle quoi Ça s'appelle la sous-location et tu le sais, j'en fais depuis maintenant pas mal d'années. Alors du coup aujourd'hui on va parler de toute autre chose, on va parler de fiscalité et on va parler de comment déclarer ses impôts par rapport à notre statut LMNP. Donc peut-être que tu es investisseur immobilier aujourd'hui, comme moi, hein, je fais de la sous-location mais je fais aussi euh, donc de la conciergerie, je fais également de l'investissement locatif, donc j'ai des appartements au statut LMNP. D'ailleurs, à un moment donné, je pense que je vais très certainement switcher sur autre chose puisque je pense que je dois être vraiment être en extrême limite, voire même peut-être que cette année, tu vois, ça va être un moment de que je me pose des bonnes questions. Mais ça, c'est un autre sujet et ça sera une autre vidéo. D'ailleurs, je crois même que j'aurais déjà dû en publier quelques-unes par rapport à ça, mais je t'en publierai d'autres si tu le souhaites. Là, on va vraiment parler fiscalité et qu'est-ce qu'on fait pour 2022 Qu'est-ce qu'on fait cette année Comment on s'y prend Alors déjà, ce qu'il faut bien que tu saches, c'est que si tu es LMNP, la date butoir pour eh bien les impôts, de manière générale, l'impôt sur le revenu, eh bien c'est fixé courant mai, d'accord Peut-être même au mois de juin, ça va dépendre de ta commune, ça va dépendre de ta région, voilà. Donc en gros, il va se poser deux questions. La première, c'est est-ce que euh, tu es au LMNP au micro BIC ou est-ce que tu es au LMNP au réel simplifié tu le sais, c'est les deux, finalement, euh, deux possibilités qu'on a aujourd'hui quand on est au LMP, c'est on choisit notre statut fiscal. Est-ce qu'on est plutôt au micro BIC, c'est-à-dire qu'on fait 50% d'abattement, en gros, sur les, euh, le chiffre d'affaires qu'on génère sur nos locations, ou est-ce qu'au contraire, on fait du réel Et là, le réel, c'est un peu différent, c'est que là, bah, on va réellement, ça, ça porte bien son nom d'ailleurs, <rire> c'est pas par hasard, eh bien, réellement, on va regarder le chiffre d'affaires qu'on a réalisé, et en face, eh bien, on va avoir des charges. Les charges, c'est notamment les intérêts d'emprunt par rapport à la banque, ça va être tous les, euh, les règlements de copropriété, les frais liés aux règlements de copropriété, ça va être peut-être si tu as une conciergerie, tu passes par une conciergerie, bah, ça va être les frais de la conciergerie, ça va être les frais peut-être d'électricité si tu es en Airbnb, donc tu payes l'électricité, ça va être euh, tout ce qui est assurance, euh, tout ce qui est intérêt d'emprunt, mais ça je crois que je l'ai déjà dit, ça va être aussi tout ce qui est amortissement, c'est-à-dire que quand tu as acheté ton bien, eh bien on amortit le, le comment dirais-je, le, le bien qu'on achète, donc euh, on l'amortisse sur 20-30 ans. On amortit aussi tout ce qui est meuble puisque tu très certainement, bah c'est même pas très certainement, c'est que tu l'as forcément meublé puisque c'est un appartement qui est en meublé et donc c'est pareil les meubles on peut les amortir et donc tout ça vient que ça crée des charges. Il euh, faut, faut bien comprendre que l'ameublement c'est euh, finalement une, une charge fictive si on peut appeler ça comme ça et donc toutes ces charges là eh bien viennent en déduction tout simplement du chiffre d'affaires réalisé et en fait l'imposition est tout simplement calculée par rapport et eh bien à la différence entre le chiffre d'affaires et tout ce qu'on a pu abattre. Euh, donc euh, toutes les charges et également tout ce qui est amortissement. Et du coup, si tu es au réel simplifié, eh bien la date n'est non pas euh, courant mai ou au mois de juin, donc sur ta déclaration d'impôt, mais elle va être tout simplement fixée au 15 mai. Pourquoi Parce qu'il va falloir que tu édites ta liasse fiscale, hein, c'est-à-dire que la liasse fiscale va être la priorité, c'est la première chose qu'il va falloir que tu fasses, donc pour le 15 mai maximum. Et du coup, ensuite après, tu vas reporter donc, le bénéfice ou le, tout simplement le, le, le déficit que tu as pu avoir. Et généralement, quand on fait du LMNP au réel, c'est que généralement on cherche à être en Déficit, D'accord Tout simplement parce que l'idée, c'est de ne pas payer d'impôt sur nos locations meublées. Hein c'est bien le grand principe euh, donc du, du, du réel simplifié. Et donc du coup, tout simplement, tu vas reporter ça dans ta fiche d'imposition. Donc comment ça se passe concrètement Concrètement, si tu es au micro BIC, tu vas juste avoir à remplir, donc au moment de ta déclaration d'impôt sur le revenu, eh bien, un formulaire qui va être le 2042 C-PRO. Voilà, tu vas remplir ce formulaire-là et tu vas tout simplement, c'est assez bête, un peu besoin de comptabilité, tu vas renseigner tout simplement le chiffre d'affaires et tu vas abattre 50%. Par contre, si tu es au réel et simplifié, là c'est un peu différent parce que là il va falloir faire ce qu'on appelle une liasse fiscale. Et ça, si tu l'as jamais fait... Franchement, je t'invite à passer soit par un professionnel type expert comptable, soit passer par un centre de gestion éventuellement qui peut le faire ou si bien ou aussi faire comme moi je le fais aujourd'hui, passer par des sites internet qui s'occupent de tout et qui vont te faire cette opération moyennant je crois 250 ou 300 euros, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, si tu fais partie d'un centre de gestion agréé, c'est-à-dire que si tu cotises à un centre de gestion agréé, eh bien, tu peux abattre, euh, tout simplement, et tu donc, du coup, ça, vient te, ça va te permettre d'abattre, donc, cette, euh, cette charge qui est liée, eh bien, à la, à la, à la, à la réalisation de l'alias fiscale. Donc, moi, je passe par une société spécialisée qui, tout simplement, enregistre, et donc, j'enregistre sur un petit logiciel, eh bien, toutes mes charges, tous mes amortissements. Le chiffre d'affaires que j'ai pu réaliser sur différentes plateformes, parce que moi je fais de la courte durée. Et du coup, eh bien, ça me calcule automatiquement et ça me génère automatiquement mes liasses fiscales. D'accord? Donc, les liasses fiscales, de mémoire, ça va être là. La... je l'ai noté, hein, parce que là c'est un peu compliqué. On est sur la 2031. D'accord? Serfa 11085. Et tu auras aussi une annexe qui sera la 2033. Le Serfa 2033. Et qui va te permettre, eh bien, de réaliser cette liasse fiscale. D'accord Cette liasse fiscale va te permettre ensuite, une fois que tu l'as édité pour le 15 mai maximum, et eh bien ensuite tu vas récupérer donc les différents chiffres. D'ailleurs, enfin, c'est assez, assez, enfin, assez simple. Quand on connaît, c'est vrai que c'est assez simple. En fait, tu vas reporter également eh bien, ce chiffre-là sur la 2042C Pro que tu vas joindre donc à ta déclaration d'impôt. C'est-à-dire que ta déclaration d'impôt à l'IR, bah, tu auras ta fiche d'imposition comme tout le monde. mais en plus tu joindras la 2042C Pro et la 2042C Pro reprendra justement les chiffres qui sont dans l'alias fiscale qui ont été télétransmises et eh bien au centre des impôts d'accord donc c'est vraiment en deux étapes pour tout ce qui est euh, réel simplifié et si tu es au micro BIC bah, pour le coup c'est beaucoup plus simple c'est pour ça que certains aussi aiment bien passer par le micro BIC parce que pour le coup c'est vrai que c'est très simple tu ne prends vraiment pas la tête par contre c'est vrai que bah malheureusement tu vas très certainement payer des impôts alors qu'au réel simplifié, le vrai objectif, c'est de passer un maximum d'amortissement et de charges pour que derrière les loyers générés, eh bien, avec nos locations en meublé ne nous génèrent pas tout simplement, et eh bien, de d'impôts à payer en supplément sur euh, notre fiche d'imposition sur le revenu. Et alors autre chose qu'il faut savoir, c'est que euh, si par exemple tu étais au micro BIC et que tu souhaites tout simplement passer au réel euh, donc tu souhaites faire une levée d'options c'est possible bien évidemment et pour le coup il faut que tu notifies le centre des impôts en envoyant un courrier et eh bien avant le 1er février d'accord pour notifier comme quoi et eh bien sur les revenus de 2000 de euh, 2022 et eh bien tu souhaites pour le coup passer au réel euh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir autre chose aussi qui me semble important de préciser pour toi peut-être qui te lance euh, c'est la première fois que tu euh, te lances et que donc du coup tu as ta location en euh, meublé et eh bien sache que tu as 15 jours hein, pour te déclarer auprès du centre des impôts en remplissant le fameux P0I et le P0I c'est un formulaire qui permet de te déclarer l'administration fiscale comme quoi tu es, tu es un loueur meublé non professionnel alors, c'est 15 jours juste après le début de l'activité. Si tu avais oublié de le faire, ce n'est pas très très grave. Euh, ce qui est important, c'est quand même de bien signaler au centre des impôts pour qu'ils aient bien connaissance que tu fais de la location meublée, pour que du coup, ça génère bien évidemment euh, les formulaires. Et d'ailleurs, tu remarqueras... Que quand tu te connectes, eh bien, à ton euh, espace particulier, eh bien, automatiquement, le centre des impôts te lance les formulaires. C'est-à-dire qu'en fait, tu as euh, ton formulaire d'imposition et en fait, après, tu as les différentes, euh, différents cerfa qui s'ouvrent, notamment le 2042C Pro, mais peut-être d'autres aussi en fonction de ta situation. Et du coup, ça s'ouvre automatiquement en te demandant de bien vouloir les renseigner parce qu'eux sont au courant que justement, tu fais ce type d'activité. Alors après, il y a aussi, et du coup, on va terminer là-dessus. Il y a aussi tous ceux qui sont peut-être en SCI, euh, qui font des investissements IMO en SCI ou en SAS par exemple, tout à fait possible, et eh bien pour le coup, là tu n'es pas concerné par rapport à ça. Là, ce qui fait foi, c'est eh bien tout simplement ta date de bilan, la date de bilan de ton entreprise. Et là, on est vraiment sur la fiscalité classique des entreprises, c'est relativement simple. Et euh, là, pour le coup, tu passes forcément par un expert comptable pour faire ce genre de choses, puisque là, encore une fois, il y a tout le, le, le bilan réalisé, mais il y a aussi tout ce qui est liasse fiscal et ça franchement, il faut faire ce qu'on appelle la télétransmission. Donc, il faut un numéro d'adhérent, etc., etc. Ça peut être fait par toi-même. mais franchement, si tu es investisseur IMO, te prends pas la tête. Aujourd'hui, tu as des sociétés qui te font ça pour plusieurs centaines d'euros. Et franchement, en plus, tu peux les déduire de tes charges. Et ça peut te permettre de résoudre vraiment toutes ces problématiques liées à la fiscalité. Voilà. Bah, je crois qu'on a à peu près tout dit. Euh, si tu penses que j'ai oublié certaines petites choses, n'hésite pas à rajouter dans la partie commentaire. Tu me diras toi justement, si tu es au LMNP, eh bien comment tu fais Comment tu t'y prends Est-ce que tu fais par toi-même Est-ce que tu prends un expert comptable Est-ce que tu passes par un centre de gestion Est-ce que tu passes par des sites web spécialisés comme moi je peux le faire aujourd'hui Bref, tu m'expliqueras un petit peu tout ça euh, et ça sera intéressant justement de pouvoir échanger par rapport à ça et si encore une fois, s'il y a des, des, des éléments que j'avais pu oublier, eh bien hésite pas. Je crois que c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu et si surtout elle a pu t'aider et elle a pu répondre aux interrogations que tu pouvais avoir. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao